Ça, c'est Tom. Il a 15 ans et il doit choisir immédiatement sa première orientation professionnelle. Ensuite, il se lance dans des études passionnantes. Il trouve un premier poste à 25 ans. Et là, il bosse comme un dingue. Il rencontre Natacha et se marie avec Anna. 30 ans. Tom sent qu'il a l'étoffe d'un manager. Il suit une formation pro, il devient manager et père de famille. Mais Tom a 38 ans. Son job lui plaît. Il veut évoluer. Il se forme, il évolue. 43 ans et demi, son job ne lui plaît plus. Tom se pose des tas de questions et cherche des réponses constructives. Les formations Ségos Cycle vous aident à construire votre projet professionnel et à devenir acteur de votre vie. Oui, enfin, c'était une image. Ségos, votre partenaire formation pour la vie. J'ai dit partenaire formation, Tom.